Depuis que les Américains ont abattu un ballon considéré par eux comme un appareil espion au-dessus de leur territoire, un ballon qu'ils imputaient aux Chinois, et on sait que c'est vrai, eh bien, les objets volants, plus ou moins bien identifiés, se multiplient en différents points du globe, y compris, nous dit-on, dans le nord Pas-de-Calais, où l'on a aperçu un aéronef. Espionnage d'altitude, essais d'engins ou de technologies non encore homologués, mystère et boules de gomme. Certains, bien sûr, avancent aussi la piste des extraterrestres. Il faut dire que notre génération a grandi avec les films de science-fiction, de Star Trek à Star Wars, en passant par E.T., Stargate, La Guerre des Mondes, et bien sûr les Marvel, avec Superman et les Avengers. Nous avons grandi avec cette mythologie moderne, et celle-ci a ensemencé durablement notre imaginaire. Du coup, est-ce que nous serions vraiment étonnés si nous apprenions au JT de 20 h avec des images à l'appui que des êtres venus d'ailleurs s'étaient posés sur la Terre sans doute que non. Nous dirions même que finalement, ces gens un peu baroques qui passent leur vie à traquer les ovnis avaient peut-être raison. Il reste que la possibilité ou non de vie extraterrestre appelle la foi monothéiste à la réflexion. L'hypothèse est-elle en effet compatible avec la foi en Dieu Les deux postulats, extraterrestres Dieu, sont-ils exclusifs l'un de l'autre Qu'est-ce qui se produirait au fond pour la foi si de lointains engins, de lointaines entités débarquaient sur la terre Eh bien, c'est à cet exercice de pensée ludique, mais vous allez le voir tout à fait sérieusement, théologiquement parlant, que je vous invite ce matin. Avant d'entrer de plein fouet dans la question de Dieu, il faut nous rappeler combien la pensée antique des cieux est à des années-lumière, si l'on peut dire, de l'astrophysique moderne. Les anciens auteurs bibliques ignoraient, bien entendu, ce que l'astrophysique moderne nous a appris concernant l'expansion de l'univers, cette découverte qui est au fondement même de la cosmologie moderne, du Big Bang. La cosmologie que nous découvrons dans Genèse 1, dont nous avons fait la lecture, est largement redevable aux représentations mythiques, mésopotamiennes, que les Hébreux ont intégrées durant leur exil forcé à Babylone dès 587 avant Jésus-Christ. Et c'est au reste précisément au moment où leurs descendants eurent la possibilité de rentrer à Jérusalem et de la reconstruire une cinquantaine d'années après la déportation, que le premier chapitre de la Genèse a été rédigé. Or le but de l'auteur ou des auteurs de Genèse 1 n'était assurément pas de présenter un essai de cosmologie scientifique sur les cieux et sur la Terre. Mais son but était de démythologiser le monde, de démythologiser les cieux et la Terre, d'en retirer toutes les divinités pour que le Dieu créateur et unique soit le seul pour les croyants monothéistes, dans leur esprit, le seul qui exista. Sur le plan de la cosmologie lui-même, la Genèse ne se représente la Terre que comme une sorte de galette qui flotte sur les eaux. Elle se représente les cieux comme une sorte de toile de fond dont les astres servent à éclairer le jour et la nuit et à marquer les saisons et le calendrier. Encore une fois, la Genèse vise essentiellement à affirmer qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu dans l'univers. C'est l'objet même du monothéisme, Dieu, qui conduit à la démythologisation radicale de la création. Peut-on en faire dire davantage à la Genèse sur le plan cosmologique Évidemment que non. Le ou les auteurs ignorent tout de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui par les sciences. De l'héliocentrisme au Big Bang, en passant par la matière noire et la multiplicité des galaxies, rien de tout cela n'est connu par les auteurs bibliques. Du coup, ce n'est pas aux auteurs bibliques qu'il faut demander s'il est possible que des formes de vie extraterrestres, proches ou distantes de notre forme d'existence, existent mais c'est bien aux astrophysiciens modernes, dont d'ailleurs peu sont convaincus de l'existence d'êtres ou de civilisations extraterrestres. Ce que l'on peut demander, en revanche, à la Bible, c'est s'il est possible qu'il y ait des vies, voire des civilisations extraterrestres, si cette possibilité est compatible, oui ou non, avec la foi monothéiste au Dieu unique et créateur. Or, sur ce point, la réponse est absolument positive. Certes, il convient de sortir de la représentation mythologique du créateur à laquelle nous a habitué l'imagerie populaire qui est constamment reprise dans le cinéma, dans la littérature, dans la peinture, dans les arts. Cette représentation mythologique où Dieu joue le rôle du magicien qui fait advenir les choses par un claquement de doigts ou par un coup de baguette magique. Cette représentation qui tend plus vers le bon génie de la lampe que vers l'éternel, tout autre qu'on ne peut pas nommer des Hébreux. Cette représentation mythologique, elle n'est pas, elle, compatible et conciliable avec la métaphysique monothéiste que nous découvrons dans les Écritures. L'idée de Dieu relève en effet de considérations métaphysiques de considérations subtiles, qui rejoignent la métaphysique des philosophes grecs, du moins les philosophes grecs qui ont commencé à entrevoir la métaphysique. Qu'est-ce donc que la métaphysique Je sens bien la question venir dans vos esprits. Comme son nom l'indique, la métaphysique s'intéresse et réfléchit à ce qui est au-delà de la physique, mais qui rend cependant la physique possible. Quelles conditions, quels cadres, quelles lois, quelles structures sont en effet nécessaires pour que ce qui y est soit? Selon Aristote, la métaphysique se comprend comme la philosophie première qui s'intéresse à l'être en tant qu'être. Qu'est-ce que l'être et pourquoi y a-t-il de l'être? Telles sont les grandes questions, les grands mystères auxquels s'attelle la métaphysique. Nous savons en effet, qu'il y a de l'être. Et comment savons-nous qu'il y a de l'être Parce que nous sommes des étangs qui observent de l'être partout dans l'univers, autour de nous, en nous. Nous savons qu'il y a de l'être partout. Beaucoup de penseurs se sont efforcés de définir ce qu'est l'être. Mais à part de dire qu'il que l'être s'oppose au non-être, « Nul n'a encore réussi à élucider vraiment ce qu'est fondamentalement l'être, comment le définir, quelle est sa source. » Certains scientifiques ou philosophes balaient d'un revers aujourd'hui l'hypothèse du Dieu créateur, comme s'il y avait en stock une hypothèse de substitution qui tienne aussi bien la route sur le plan métaphysique que celle d'une intelligence créatrice il n'y a pas, quoi qu'en disent ces scientifiques ou ces philosophes, il n'y a pas d'hypothèse de substitution qui soit aussi élaborée, qui tienne ensemble les données. Et notamment qui explique comment du chaos, comment le chaos peut faire surgir un monde organisé, un monde qui se complexifie, un monde d'où jaillit la vie, et de la vie, la conscience, il n'y a pas de théorie de substitution pour expliquer comment le chaos peut se mettre en ordre. Il n'y a pas empiriquement d'explication. Et je parle bien cette fois-ci non plus en métaphysicien ou en théologien, mais en scientifique. Empiriquement, vous pouvez observer la chambre de vos enfants ou de vos petits-enfants, elle ne se met jamais en ordre toute seule. Comment expliquer qu'un chaos comme le Big Bang peut faire surgir la vie, la vie intelligente, la conscience Le philosophe métaphysicien Leibniz a formulé la problématique de l'être d'une manière qui n'a pas été encore dépassée. Pourquoi, demande-t-il dans son traité des principes de la nature et de la grâce fondés en raison, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Et pourquoi, ajoute-t-il, ce qui existe est aussi intelligent et génial Il pourrait en effet y avoir quelque chose qui ne soit qu'un chaos. Or, depuis les 13,2 milliards d'années qui nous séparent du Big Bang, le chaos s'est organisé, s'est complexifié, a fait surgir la vie, de la vie et la conscience cette conscience qui a surgi dans une espèce de mammifère en cours d'évolution, une espèce de mammifère qui est aussi une espèce d'artiste, de chercheur, de savant, de technicien, d'inventeur, d'artisan, de penseur, une espèce douée pour les sciences, la philosophie, la métaphysique et la spiritualité. Il pourrait ne rien avoir, il pourrait n'y avoir qu'un chaos, il pourrait ne pas y avoir d'êtres à observer, mais il y a un univers qui ruisselle partout d'intelligence, qui se complexifie toujours plus et qui produit des êtres intelligents, sensibles, capables même de déchiffrer le passé de l'univers jusqu'à cette explosion faramineuse qu'est le Big Bang. Or, constatant qu'aucun chaos ne se met jamais en ordre tout seul, et que rien d'organisé n'arrive sans cause efficiente, la métaphysique postule qu'il y a une intelligence première qui est la cause de l'univers. Une intelligence d'une complexité qui nous dépasse au niveau d'évolution où nous en sommes, puisqu'elle est douée elle-même d'une si grande complexité. C'est cette intelligence que le monothéisme a en intuition dès son origine. Les auteurs bibliques ont cheminé avec cette intuition, parfois en la noyant dans la pensée mythique de l'Antiquité, qui était leur univers, parfois en la dégageant du mythique pour qu'elle atteigne des sommets. Et c'est la raison pour laquelle nous devons lire les textes bibliques en les replaçant dans leur contexte et en distinguant ce qui est proprement métaphysique en eux de ce qui relève de la culture de leur époque. Parmi les sommets de la métaphysique biblique, on trouvera évidemment la thématique concernant le nom imprononçable de Dieu qui s'identifie, et ce n'est pas un hasard, avec le verbe « être » dans le récit du Buisson Ardent d'Exode 3. Alors en conclusion de ce petit parcours métaphysique et théologique, la métaphysique monothéiste rejoint assurément la philosophie métaphysique qui a pris son essor avec les Grecs anciens et que stimulèrent particulièrement les penseurs juifs, chrétiens, musulmans, également avec Averroès et Avicenne, mais également les penseurs modernes. Pour la métaphysique monothéiste, il ne fait pas de doute que l'univers a une cause efficiente qui est cette intelligence créatrice que nous appelons Dieu par tradition, mais que nous ferions peut-être mieux de ne pas nommer tant cette intelligence est tout autre que ce que nous pouvons connaître et en dire. Est-il possible, à la lumière de cette métaphysique monothéiste, que la vie se soit développée dans un ou plusieurs autres recoins de l'univers Est-il possible que ces vies, si elles existent, connaissent ou connaîtront un jour la conscience et l'intelligence Il serait présomptueux de répondre par la négative. Ce qui s'est produit dans notre coin d'univers a évidemment très bien pu se produire ou se produira dans l'évolution future, ailleurs. Il est impératif dans cette réflexion de se défaire de la vision anthropocentrique, anthropique, de l'univers. Nous, les humains, ne sommes ni le centre ni le but de l'univers. Le scénario que l'espèce humaine s'autodétruise par les armes ou la pollution, relativise aujourd'hui plus que jamais l'anthropocentrisme immodeste qui reste ancré dans beaucoup d'esprits. L'éventualité de la disparition à moyen ou à long terme de notre espèce n'altère en rien la possibilité que l'intelligence créatrice fasse prospérer une autre espèce après la nôtre, comme cela s'est produit, chacun le sait, avec l'extinction des dinosaures il y a 63 millions d'années. Surtout l'idée que la vie et l'intelligence ont pu se développer en un ou plusieurs coins de l'univers, voire dans d'autres univers, si on accepte la théorie du multi-univers. Cette idée n'a rien de contraire, en tout cas, à la métaphysique monothéiste ou philosophique. Le moteur premier, la cause efficiente de l'être, l'intelligence créatrice, n'est ni à court de possibilités, ni à court de dynamisme innovant. Cela ne doit évidemment pas nous conduire à ratifier toutes les mythologies de science-fiction qui courent sur le net ou dans les films, et encore moins à nous rapprocher de ces cercles baroques qui font de la possibilité des vies extraterrestres une réalité effective. L'expérience de pensée qui entrevoit la possibilité d'une chose ou d'un être n'est pas la preuve formelle que la chose ou l'être en question existe. L'idée de Dieu doit elle-même rester de l'ordre de ce qui est le plus probable sur le plan métaphysique, sans fermer la discussion et sans jamais nous fermer à la discussion avec les contradicteurs. De fait, et c'est l'autre versant de la foi monothéiste, tant que la connaissance de Dieu reste théorique, métaphysique, Dieu reste le Dieu des philosophes et des métaphysiciens. D'où l'appel des prophètes et du Christ Jésus à nous ouvrir chacun, chacune à la présence de Dieu et à l'accueillir véritablement dans notre vie, dans notre être. C'est avec raison que les anciens théologiens calvinistes distinguaient entre la révélation générale et la révélation spéciale. La révélation générale, c'est la création, c'est l'univers, c'est les sciences, c'est la métaphysique. La révélation spéciale, c'est le dévoilement progressif de Dieu dans le cheminement de pensée des prophètes monothéistes, ce cheminement qui aboutit avec l'évangile d'un certain rabbi de Galilée, le Christ Jésus. Loin de s'opposer, les révélations spéciales et générales nous permettent de marcher sur deux jambes. Grâce à ces deux révélations, le croyant, la croyante, qui a intégré le royaume de Dieu, tire, comme le dit Jésus, de son bon trésor, des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen.